t'ai écrit, d'abord, depuis, depuis le 10, le jour où euh, ces événements se sont produits au tribunal de premier instance de Port-au-Prince. J'avais écrit au directeur de départemental DDO os 1 pour lui demander de prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bâtiment logeant le tribunal de premier instance de Port-au-Prince. En date du 10, nous avons là, hein? 10 06 2022, en manuscrit parce que c'était le soir. n'y a absolument rien comme matériel de travail. Il a carrément il recevoir le bon. Accusé de réception, d'accord. On te dit pour sécuriser le bâtiment hein? parce que de cette attaque, un gardien est sorti blessé et quatre véhicules des sub appartenant au substitut du commissaire du gouvernement sont encore gardés sur la cour du palais de justice. Maintenant, et deuxième correspondance adressée au directeur départemental, c'est en date du, du 15-06-2022, euh, cette correspondance est publique parce qu'elle était virale sur les réseaux sociaux. Et il me demander lui pour accompagner moi pour mal dresser constat des dégâts enregistrés et récupérer ce que je pouvais récupérer euh, comme euh, matériel de travail. D'accord Jusqu'à date, aucune réponse, et pas encore ben moins. Et, mais alors, la police nationale, sont institution qui euh, hiérarchisait, donc certainement, il y a fait préparation, mise en place, pour qu'ils soient capables de répondre moins par rapport à la correspondance. Même à partir même et attention, attention l'opinion publique, et monde qui pas trop littéral dans le domaine droit, et dans le domaine de la loi, la constitution dit, et l'institution qui placée, qui a une mission pour sécuriser le bâtiment public, il y aurait la police nationale d'Haïti. D'accord Et c'est l'une des missions à assignées, attribuées. À la police nationale, c'est de sécuriser les bâtiments publics. Donc c'est pas le commissaire du gouvernement, encore moins le droit du tribunal. D'accord Donc maintenant, et c'est dans ce sens ça me décrit le 10 à 7h30 de l'après-midi, suite euh, à, à la perpétration de ces attaques armées par les groupes de gangs de ISO, et que me demandais pour s'écuser par les justes. Maintenant, et j'attends la réponse encore de la, de, de, de, de, de, du directeur départemental de l'Ouest. 1 pour m'accompagner, pour retourner à mon bureau. Et comme je viens de dire tout à l'heure que c'est une institution hiérarchisée, certainement, il y a mis tout en brâle pour que Yoka réponde à ma question. Mais je, je, je, je précise pour la presse qu'aucun suivi n'est encore assuré pour que n'est accord donné dans le cadre de ma demande, ou encore de ma réquisition. C'est une première chose. Et deuxième chose, euh, m'a dit que la loi, ben moi, mission, comme chef de la poursuite pénale. C'est-à-dire, moi là, dans la répression pénale, je ne suis pas un commissaire de police. Je le réitère pour tout le monde qui veut l'entendre. Je ne suis pas un commissaire de police, encore moins un préfet. Je suis un commissaire du gouvernement mandaté, placé pour conduire la politique pénale du gouvernement. Là, en cela, je ne pas moi-même pour me Zam attaquer bandit. Mais bandit n'a pas le droit de citer dans ma juridiction, quand je m'a, ma dirigé comme chef de juridiction. Et, et je mets qui qu'on en défi pour dire Jacques Lafontaine, est-ce que je libère un nègre Je prends me libère. Est-ce que je libère un nègre qui fait un kidnapping déjà Pendant deux femmes qui ont là. Est-ce que je libère un nègre qui viole le monde Est-ce que je libère un nègre qui fait braquage, qui dit les drogues Est-ce que je me fais Donc c'est-à-dire que c'est là que je suis capable de contribuer au problème de la sécurité publique. C'est à ce niveau seulement. Je fais poursuite pénale. Je mets un dossier en état pour que gens qui est culpés de faire au approche, aller juger selon la loi pour qu'on moi la peine pour eux et juger conformément à la loi. Voilà. Écoutez, c'est une très belle question. Et ma parole est pour répondre aux questions. D'accord? Ils ont fait un voice, c'est-à-dire de revendiquer un et nous allons nous, guetant Iso Iso chef gang village de Dieu Iso mettons voir dehors, il dit Marassa Marassa etc. Tout le monde entendait de lui, les virales, les revendique par audio sale revendique. à il dit c'est lui fait le même. Et nous guettons verbaliser, faire retranscrire voir sous papier et faire juste de paix verbaliser. Le. Et nous prenons déclaration déjà. Policiers qui étaient là. Commissaire qui était là dans le moment événement. Et moi-même, tout le prend déclaration. Et que maintenant, nous allons voyer déférer l'ensemble de ces déclarations dans un procès verbal. Nous allons déférer le cabinet d'instruction comme supplément d'information. D'accord? Je crois qu'on regarde l'article 14 du code pénal et 169 du code de décision criminelle. Donc on supplément d'informations. Il y a un dossier qui a déjà prison. Euh, l'affaire la, de 8 ou 12 mars qui était passée là de sa cabine d'instruction certainement et m'a volé comme supplément d'information contre ISO et ses, et, ses, et ses bandes et ses groupes ses acolytes donc maintenant et tout ça nous là nous met en météo sous forme de procès verbaux et nous prenons par devant le cabinet d'instruction comme supplément d'information et nous avons tout saisi le cabinet sous ça commissaire euh, est ce que attaque euh... Bandi armé, ça, ça on un valet de justice, comme tout commence à souffre tout à l'heure, est-ce que côté de saper l'autorité pour bien la juridiction du Et, et ben, Avant, on dit ça, ben on va préciser que l'article 40 de la loi est portant statut et création de la magistrature de 2007 stipule que le commissaire du gouvernement peut rendre public toute poursuite pénale à la contre au monde quelconque. Donc, c'est dans 4 âmes, 40 lois pour me dire que. Moi, je le voir et dossier comme supplément d'information contre l'ISO et ses acolytes. Et que pour me répondre à la question là, ce n'est pas contre moi-même personnellement. Je veux le dire. Et moi je dis que dans samedi dans la pression, note de presse et, et lettre que c'est une attaque contre la sûreté intérieure de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas le parquet. Moi, tout le monde a dit parquet, parquet, parquet. Écoutez, le bâtiment logeant, le parquet, qui est d'abord là dans le tribunal pour l'instance là dans d'un tribunal, cours d'appel, Tegue la d'Ani, et Tegue tout barreau de porte presse, ou d'accord avec moi, et toute instance, tout allait, tout ça c'est seulement par qui est en bas. Et je vais attention sur l'opinion publique, là, que je crois que tu es arrêté, qui te prend par l'ancien président, le feu, le président Jovenel Moïse, qui t'est déclaré en bas zone rouge. D'accord même donc, on, zone, on prise des déclarations où ils sont bah, extrêmement graves. Donc, aucune institution pas bah, n'a encore que le parquet. D'accord Donc, c'est-à-dire, par le parquet était déjà dans l'œil du cyclone et que ça, là, il était un bagaille qui était annoncé et lamentablement que Négo euh, frappait nous. Mais malheureusement, pour eux-mêmes, nous sortir la vie, la vie sauve. Dieu nous a sauvé la vie. En somme, euh, au bout et c'est pas moi qui pour lui-même le ministre Bertholdo, c'est mon chef hiérarchique direct, l'avait annoncé lors de son intronisation comme ministre de la justice que il n'y a pas pensé à relocalisation par palais justice là, et bien maintenant certainement c'est l'état gagner des, des mises en place pour qu'il fête il y a des débuts pour joindre des moyens économiques, financiers pour trouver donc certainement ça prend du temps mais je crois que c'est encore dans le projet et dans l'esprit du ministre pour déloger par la justice Maintenant, j'attends. Vous souvent dites qu'il y a quelques dossiers qui n'ont sûr, mais entre temps, les dossiers qui sont subi, qui depuis en bas, on se parlait tout à l'heure de dossier 12 mois-là, est-ce que vous pensez que la police... C'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre, parce que je vais demander la police, mais me faire conseiller. C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne pas, je ne sais pas, non, je ne pas tout, je ne pas tout dossier dans tête moi Parce que je ne suis pas commissaire pendant 10 ans. Moi, un sensible qui est de la... Non, de sensibles qui embarquent en bas là. La... Oui. Non, de sensibles, nous qui sont sensibles, sensibles, vous êtes mettez en sûr. Oui. Je veux parler du dossier de l'Oval, du dossier du président de la République. D'accord Le dossier des dossiers sensibles parmi tant d'autres. Mais il que je de Oui, oui, c'est confirmé qu'ils ont allé avec quatre machines paquets. Deux appartenant à deux commissaires du de gouvernement. Et deux autres, c'est pas machines. En CPM, la peinte et baille, et, et puis deux l'autre euh, machines, je crois, la police qui allait. Non, non. Impact là, oui, impact là. Ah, Mais impact là, c'est que, c'est que, c'est que, c'est une action qui s'appelle, base fondement, régaler l'État, au plus profond de lui-même, et que nous avons besoin euh, euh, redorer le blason. Et c'est ça, je à la police nationale pour mettre à bas, mal ma travail D'accord Okay, merci beaucoup à nous mêmes de ce que nous présents pour être capables de faire pour une avec. Merci beaucoup.